Bonsoir à tous, et eh bien avec euh, presque 10 minutes de retard parce qu'on a eu des problèmes techniques, c'est-à-dire que mon portable ne me permet pas de me synchroniser avec euh, ce merveilleux petit matériel qui d'habitude nous permet d'entendre en direct nos invités. Et eh bien, on va, on va malheureusement euh, ne pas pouvoir euh, appeler euh, David Cruz et Eric Pététin comme c'était prévu euh, initialement ce qui est un, ce qui est réellement euh, dommage mais bon je... il ya une possibilité on peut le faire mais le truc c'est que ben bah, on va pas entendre la communication de l'autre côté donc, on va t'entendre juste exactement toi. donc, donc euh, je donc, si tu le sens je, tu le je, vais, je vais essayer d'appeler david cruz hum. et par contre je ne sais pas du tout comment je mets le, le, le, le, le haut-parleur là dessus je l'ai jamais fait tu, tu, on, va, on va faire un, un essai Car je, je ce que je vais faire, j'appelle David Crude. Allez, allez allons-y. Ah, c'est vraiment du sans C'est parti. Donc voilà. J'espère qu'il sera au bout parce que. Donc en fait l'histoire c'est qu'on fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui on n'est pas nombreux et on a très peu de moyens. Exactement. Et Alors on... Euh, on utilise quoi Un micro pour la prise de parole, un téléphone pour appeler et un autre téléphone pour finir. Allô David, c'est Roger Nimo. Alors là, je, je, je, je t'explique, on est en direct, mais il va falloir que je passe en mode parleur. Donc euh, attends deux secondes. Euh, option. Euh, euh, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous parler, là Alors, euh, euh, vas-y, attends, j'augmente je, je, le niveau, vas-y, parle-moi. J'ai que très j'étais content que tu m'appelles. Oui, euh, il, il va falloir que tu parles fort, parce que là, on... on on repasse uniquement par le haut-parleur de mon téléphone et donc est-ce que tu peux nous, nous parler parce qu'on avait déjà parlé de la communauté Emmaüs de l'escar à Pau ensemble et, et, et du et du statut au qui permettait à, à un autocrate local de, de réduire en esclavage les 130 compagnons mais toi tu, tu voudrais nous, nous parler spécifiquement parce qu'il y, y, y a une fête de soutien qui est prévue avec des artistes, je crois, comme Les Motivés, comme HK et Les Saltimbanques, comme Kenny Arcana. Et c'est prévu le 22-23 juillet. Et, et, le, et le responsable de la communauté fait payer quand même les concerts du soir, 15 euros la, 15 euros la place. Donc toi, en tant qu'ancien compagnon de, la, de cette communauté, tu appelles bien sûr au, au boycott. Est-ce que tu peux nous en parler D'accord, donc maintenant, euh, par rapport au contrat des artistes, eux, ils sont tenus, ils te disent, par contrat et ils ne peuvent pas se désengager. Est-ce est qu'ils pour, est qu pourraient néanmoins, si c'était maintenu, faire une annonce euh, euh, au moment du concert en disant que voilà, ils sont tenus de jouer par contrat, mais qu'ils se désolidarisent sur le fond euh, avec euh, la, la direction de la communauté Emmaüs Est-ce que, est que tu as eu les coordonnées de l'avocat Pierre Uremic, l'avocat qui a obtenu euh, euh, le, la, la, la relax d'Éric Pététin et, et qui serait intéressé par t'aider juridiquement par rapport euh, à ce boycott et, et, et par rapport au problème de fond de ce statut au Acas qui, qui permet euh, de, de réduire les plus, les plus démunis d'entre nous à, à carrément en esclavage eh, pour l'instant, je sens toujours des nouvelles de cet avocat. Malheureusement, je n'ai pas encore eu. Mais je suis tout à fait ouvert à parler avec lui. Mais je n'ai pas assez coordonné. Je n'arrive pas à les avoir. Eh, Est-ce que je t'ai. Il me semble que j'ai envoyé un, un SMS avec son, son numéro de téléphone euh, euh, sur tes messages, euh, sur ton téléphone portable. Euh, parce que euh, ce téléphone, bien sûr, je ne vais pas le donner en direct. Mais je vais te le renvoyer en SMS. Il me semble que je te l'avais envoyé. Pour que tu prennes directement contact avec lui, c'est Eric Pétin qui m'a transmis le, le, le téléphone. Voilà. Ah, J'ai pas reçu le message, autrement vraiment que j'aurais exposé la prière. Mais euh, effectivement, tu peux me remettre un message avec son numéro, je serai très content de pouvoir l'appeler. D'accord. Bah, euh, actuellement donc, tu es en contact avec HKL et Saltinbank qui devraient te rappeler. Mais, voilà. tu, mais, mais tu appelles, tu as, tu appelles les personnes qui. Euh, qui qui ou qui auraient éventuellement déjà euh, réservé leur place à boycotter, à se faire rembourser, et en fin de compte, tu, tu appelles un, un boycott par la base, en fin de compte. Moi, de mon côté, tu le sais, j'ai ma, ma page Facebook Revenimot Re où je pouvais contacter plusieurs milliers de personnes en une seule fois qui s'est trouvée désactivée euh, Très peu de temps après la, la première émission qu'on avait faite euh, par rapport justement au, au scandale de l'esclavage moderne que permet le statut OACAS. Euh, et, et, et toi, de ton côté, est-ce que tu as eu des problèmes sur les réseaux sociaux suite à ta campagne de boycott euh, par rapport à la fois au, au film qui, qui va être tourné et par rapport à cette fête de soutien Alors là, moi je veux te dire, j'ai pas mal de chance parce que j'arrive à passer entre les routes. Donc j'ai pas eu de, de problème de, de censure euh, sur Facebook. Mais je m'y attends, hein, ça peut toujours arriver, ça c'est une évidence. Mais pour l'instant, je, je suis passé entre les routes là. Donc les, les gens, s'il si y a des journalistes qui nous écoutent, euh, s'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec toi, ils te trouvent à David Cruz sur euh, Facebook. Et moi, j'invite les gens qui ont la possibilité d'être en contact direct avec les artistes, parce que moi, j'ai vu sur l'humanité.fr, euh, sur Sud-Ouest, euh, des, des, des journaux en ligne qui font de la publicité pour cette fête. Où on dit voilà. même ce sont les 50 ans euh, de l'anniversaire de la naissance de Che Guevara. Bon, il ne faut quand même pas oublier que, que Che Guevara, et si c'était un révolutionnaire, ce n'était pas un tendre, que contrairement à moi, il était pour la peine de mort, vu qu'il l'a appliquée à des opposants, et que même quand, quand les femmes de ses opposants venaient le supplier de gracier leur mari, eh bien, il leur disait que, voilà, du genre, on ne faisait pas de mlettes sans casser les œufs. Donc, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une, une dérive extrêmement grave actuellement, où on, on tresse des couronnes aux, aux radicaux et aux violents et en fin de compte, on, on ignore les gens qui sont réellement dans la détresse et qui utilisent des moyens démocratiques et non violents. Alors là, donc actuellement il espère récolter beaucoup d'argent parce que moi je pense deux soirées de concert à 15 euros la place même s'il y avait simplement euh, 1000 personnes par soir ça fait ça fait quand même 30 000 euros quand, quand on sait que toi lorsque tu étais compagnon il te payait combien par semaine 25 euros par semaine 25 euros par semaine pour combien d'heures de travail pour euh, 43 heures par semaine pour 43 heures. Donc on est bien complètement hors du code du travail avec ce, statu avec ce statut dérogatoire au ACAS. Alors justement, c'est par rapport à ce statut dérogatoire au ACAS que, que moi j'ai pensé à un avocat parce qu'il n'y a qu'un juriste qui va pouvoir en fin de compte lever le lièvre parce que cet homme qui profite de cette situation parfaitement légalement parce que cet esclavage est légal, il faut... Il faut le répéter, on n'est pas là à dénoncer des pratiques illégales, on est là au contraire à dénoncer des pratiques légales d'esclavage. De, de, mais Alors, il, le fait, il le fait avec la complicité des élus locaux, parce qu'il fait signer à tous les compagnons, il leur dit, tu rentres dans la communauté, mais à condition que tu ne touches pas ton RSA. Alors, tu vois, Oui, mais, mais on voit aussi qu'en trois ans, le département euh, a économisé l'équivalent de 3 millions d'euros avec euh, ces 180 RSA qui ne sont pas payés tous les mois. Absolument, ça fait des énormes économies pour les communes. Et comme je dis, ça fait plus propre dans le rue de pas avoir de gens euh, en train de faire la manche. Donc toi, tu, tu, tu, as, tu as commencé à ruer dans les brancards, non pas seulement parce que tu as été viré comme un malpropre mais aussi parce qu'il y a un compagnon qui est mort cet hiver un compagnon, les amis compagnons qui ont été expulsés, ils venaient à Thomas, qui travaillait au cuisine et est mort trois jours après dans la rue d'une crise cardiaque. En sachant que qu'il était resté dans la commune, il aurait peut-être eu une chance qu'il soit pris en charge et qu'il puisse euh, être hospitalisé et peut-être s'en sortir. Donc euh, la situation est quand même très, très catastrophique et euh, le responsable s'est se permet d'avoir droit de vivre haut de mort, en fait, grosso modo sur ses compagnons. Quoi. Bah, moi déjà, David, je tiens à te remercier pour ton, pour ton courage, pour ta combativité parce que. Tu t'attaques tu, tu à gros, tu t'attaques à des élus locaux, à des notables et tu t'attaques surtout à un système qui, qui, est, qui est très proche de ce qu'on veut imposer à l'ensemble des Français. Moi, j'ai entendu parler de la création d'une espèce de contrat hybride qui ferait disparaître le contrat d'esclavage à durée indéterminée pour arriver à une, à une, une séparabilité. Euh, mot que adorent les, les actionnaires du CAC 40 adhérents du MEDEF où le travailleur sera jetable voilà et donc ce statut au HACAS euh, en fin de compte l'état veut le généraliser est-ce que tu te rends compte que tu as la pointe de l'opposition euh, sociale actuellement pas En fin de compte, cette communauté serait un laboratoire social, enfin un laboratoire avec un Mengele à la tête. C'est absolument un laboratoire et malheureusement c'est un laboratoire qui prend beaucoup aux yeux et qui tend à, à, à, à, à développer un petit peu le travail de pauvres. C'est assez lamentable. Et qu'est-ce qu'il en est du projet de tournage dans cette communauté, l'Escarpeau ah Au mois de juillet Oui. D'accord. Donc, euh, euh, le, le concert, c'est 22-23 juillet, le concert qu'on veut boycotter. Et le, tour et le tournage sera peut-être dans les mêmes eaux, quoi. D'accord. Bon, ben, David, je, je te remercie beaucoup de cette intervention. Tu sais que pour euh, des, des, des questions de gestion technique et, et humaine, on va faire un break en juillet-août, mais je pense que on va se retrouver dès septembre pour, pour parler, ben voilà, est-ce que le boycott a marché Moi je, je dis aux gens, relayez cette information. Euh, boycott total euh, de la fête de soutien à la communauté esclavagiste l'escarpeau pour faire changer les choses euh, pour tous les gens les plus précaires. Merci à toi David et je te dis au mois de septembre. Au revoir. Merci David. Oui, oui, oui, je t'envoie les coordonnées de l'avocat euh, de suite. A plus Au revoir continuation, au revoir. Donc voilà, on a, je ne sais pas parce que je ne connais pas du tout la qualité audio vu qu'on est passé par le haut. Eh, en fait, on est au volet 22 de l'émission Radar. Oui. C'est la première fois qu'on a ce souci technique, c'est-à-dire qu'on n'a personne avec nous capable de pouvoir. Appeler notre correspondant. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, On se retrouve avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est un pauvre téléphone qui a plus de 10 ans. Hein, on le voit là. Non, il n'a pas plus de 10 ans, mais il n'a il a pas loin de 10 bon, ans. Il a pas mal vécu, mais il ne supporte pas les nouveautés technologiques. C'est-à-dire qu'il détecte le Bluetooth, mais il n'est pas capable de se synchroniser avec l'enceinte que j'ai amenée ici présent, qui a servi à chaque fois qu'on en a eu besoin pour appeler les divers intervenants. Euh, comme Eric euh, ou David. Donc voilà, on est un petit peu désolé par la force des choses de euh, je soumettre une qualité. Euh, oui, la qualité audio est peut-être euh, euh, pas. Telle tel, tel qu'elle. Ben, c'est du live, on assume et puis on est quand même content d'être là malgré euh, toutes ces difficultés. Donc voilà. Donc euh, ma maintenant, et c'est un peu le. On ne change pas de sujet, c'est-à-dire que. On est en plein, moi j'ai adoré l'émission où il y avait mon ami Gérald Lebrun qui nous a parlé des problèmes d'extractivisme. On a pu parler du projet Montagne d'Or en Guyane, qui est une abomination écologique, un trou de 2,5 km de long, 500 mètres de large, 400 mètres de profondeur, plus de 24 millions de tonnes de boussyanurée qui seront produites, donc une catastrophe écologique totale pour, pour la Guyane. Et on reviendra, et Gérald reviendra nous parler dès septembre euh, de ces problèmes, parce que euh, j'ai mon ami Annie Mébomoni, oh, oh, qui a deux jours pareil, euh, par rapport au site de, de Salo, euh, dans les Pyrénées, dénonce l'ouverture d'une mine de tungstène et d'amiante. Euh, et, et donc c'est abominable. Aujourd'hui, il y a des projets de mines d'or, de mines d'uranium, euh, de mines de tungsten, de mines d'amiante qui, qui sont relancés en France. Euh, c'est extrêmement grave et je pense que la volonté cet été de vouloir tout verrouiller avant septembre fait que beaucoup de gens vont partir en vacances se croyant libres et vivant dans une démocratie et ils vont rentrer en septembre Surprise. en voyant que leur patron va commencer à leur dire que ben, ils ont entre 40 et 50 ans que pour le même prix, ils pourraient avoir deux petits jeunes bien servis et qu'il va leur dire ben, « mon gars, la porte c'est par là » et le type va dire « mais mon contrat de travail » il va lui faire « mais oui, mais pendant l'été, pendant l'été » Gatazé avait passé et Macron aussi. Voilà. Donc ils vont s'être endormis libres et ils vont se réveiller esclaves. Et donc le problème que vient d'évoquer David Cruz, on pourrait croire que c'est réservé aux compagnons des maïs, des maïs à de pauvres gens qui se sont retrouvés dans de telles conditions de précarité qu'aujourd'hui, des gens très malins euh, les exploitent à un tarif horaire qui est équivalent à celui du travailleur indonésien on pourrait croire que c'est un cas d'espèce mais en fin de compte c'est cela qui est en train d'être généralisé de manière institutionnelle et je dirais même de manière constitutionnelle parce qu'il y a la volonté de convoquer à Versailles à la fois les collaborateurs de la pseudo-Assemblée Nationale parce qu'il faut bien voir que cette fois-ci ces gens-là ont été élus avec moins de 4 Électeurs sur disque inscrits sur les disques électorales. Ça veut dire que s'ils sont élus légalement, merci les cacahuètes, eh bien, au niveau de la légitimité, c'est double zéro. Qu'ils soient insoumis, qu'ils soient républicains en marche, euh, qu'ils soient euh, républicains de mes couilles ou de mes fesses. Modem. peu importe. Ces gens-là n'ont aucune représentativité. Mais on le savait déjà depuis 2008. Ce sont ces, ces, ces mêmes pseudo représentation nationale qui en 2008 a ratifié le traité de Lisbonne qui était la copie conforme du projet de constitution qui avait été refusé par référendum par le peuple français le 29 mai 2005 mais la il faut savoir mais il faut savoir ce qui est important c'est que l'article 62 de, du traité de Lisbonne Ratifié en 2008 par la pseudo-représentation nationale, prévoit pour chaque État membre de l'Union européenne, qu'abusivement ils aiment bien dans les médias qui appartiennent aux marchands d'armes, appeler Europe, peut-être que la fédération de Russie n'est pas en Europe, voilà. Eh bien, cette Union européenne prévoit dans son traité de Lisbonne, article 62, que chaque État membre peut de manière discrétionnaire, rétablir la peine de mort. Et donc, mesdames et messieurs les citoyens français qui pensaient et, naïvement... Et, et cette info, elle est officielle. C'est-à-dire qu'elle est. Est, est parue au journal officiel. C'est le en traité ligne. ratifié par la représentation nationale en 2008 et refusé. Parce que moi, c'était l'article. Moi, moi, quand j'ai refusé le 29 mai 2005 ce projet de traité de constitution européenne, c'était pas du tout par rapport... Euh, à un, à un éventuel plombier qu'il soit polonais ou autre moi contrairement à Jean-Luc Mélenchon le travailleur détaché ne m'a jamais fait peur un travailleur est un travailleur et un travailleur n'a jamais peur d'un travailleur un travailleur il peut avoir peur que d'une seule chose je dirais d'un actionnaire le reste c'est de la connerie c'est de la bouffonnerie donc faire le bouffon en mettant pas de cravate à l'Assemblée Nationale c'est digne de la Mélenchon c'est petit, c'est rien du tout c'est presque du coquerel dans le texte. Maintenant, euh, moi que... je dirais que c'est encore une fois amuser le peuple. C'est euh, la pour l'endormir, parce que c'est le divertissement. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Le divertissement, l'entertainment, les journaux, 80% des médias, des, de, de, de la presse, de la télévision, tout cela appartient aux marchands de morts nucléaires, marchands d'armes, Sot Presse, Olivier Daccio, Olivier Dassault, député réélu au Laman, dans le Val-d'Oise alors que nationalement, il y a quand même eu moins de 4 électeurs sur 10 inscrits sur les listes électorales qui s'est déplacés, mais élus légalement, non représentatif et qui va remettre sur la table son projet de loi, son merveilleux projet de loi de rétablissement de la peine de mort pour terrorisme. Alors, moi je vais vous montrer, regardez, voilà un terroriste. Mais ce terroriste-là... Il est en prison dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Et vous savez pourquoi il est en prison, ce terroriste-là Eh bien, il est en prison parce que mineur, il a participé à une manifestation d'opposition aux meilleurs clients de la France. Meilleurs clients qui achètent des fraises Tagada chez Olivier Dassault. Voilà. Donc, nous, bientôt... On aura... des milliards qui sont en jeu. Bien sûr, c'est des dizaines de milliards. Et, oui. et, et même au-delà, il faut voir que sur Terre, actuellement, c'est presque 2000 milliards de dollars qui sont échangés sur les armements tous les ans. Et contrairement à ce que disait mon ami Georges Razowski, un jour, je buvais une petite bière avec Georges, et il me fait « Tu sais, Roger parce qu'il me connaissait en tant que Roger Nibaud, comme beaucoup de gens dans la vraie réalité, il fait, tu sais, Roger, on dépenserait un quart de cet argent, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus de maladie. Et, et je lui dis, mais, mais Georges, tu penses vraiment ce que tu dis Et là, il me regarde avec des yeux ronds, et je lui dis, Georges, écoute-moi bien, si tu avais plein d'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent, eh bien, tu ne penserais pas la même chose. Tu te dirais que tous les ans, tu vas augmenter ton investissement dans les armes parce que ça te permettra de garder le monde injuste. Et pour que le monde devienne juste, il n'y a pas besoin d'investir dans les hôpitaux, dans les écoles. Il y a besoin d'interdire la production et la vente des armes, parce que c'est ce qui permet un monde injuste. Et des députés comme Olivier Dassault, ou des sénateurs comme Serge Dassault, en quoi est-ce qu'ils sont dangereux C'est qu'on leur permet d'avoir des mandats électoraux et que ces gens-là décident des frappes des frappes sur l'Irak, euh, des frappes anciennement sur la Libye, des frappes sur la Syrie. Ces gens-là décident des conflits entre les peuples. Et on s'aperçoit que le danger pour les peuples, qu'est-ce que c'est Ce sont les nations, parce que ce sont les nations qui bombardent les populations civiles. Ce sont les nations qui possèdent et entretiennent des arsenaux thermonucléaires. Et ces arsenaux thermonucléaires, ils sont là pour quoi Ils sont là pour détruire des villes. On le dit bien, ce sont des armes armenticités. Et qu'est-ce qui vit dans les villes Eh Dans les villes vivent des petits-enfants, des femmes et des grands-pères, des gens qui ne sont pas responsables de la politique du gouvernement. Ben un peu comme nous. Hein. Ah ben moi je ne suis pas du tout responsable. On ne les a de, pas de, élus, on ne les a de, pas choisis, de, de, de ce mais qui avec décide le suffrage actuel. Monsieur sont... Macron et sa clique, Là. je ne suis pas responsable de ce que vont décider les, la représentation nationale euh, élue avec moins de 4 électeurs sur 10 inscrits sur les listes électorales. Donc nous ne sommes plus en démocratie. Mais effectivement en France, on n'a pas encore en prison et dans le pouvoir de la mort des jeunes. Mais ça ne va pas tarder, parce que Olivier Dassault, président du groupe Soc Presse, va reproposer, et je pense que là, quand même, par rapport aux terroristes, parce qu'il ne faut, faut pas déconner, on en, fait, on en fait assez, on en fait des tonnes, euh, à le moins déséquilibré qu'il va foncer en camion. Il, il, il devient un islamiste. Et puis, en plus, l'islamiste, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Moi, je le dis souvent, l'islamiste c'est une fabrication. C'est-à-dire que... C'est un partisan de l'islam. Non, mais on a eu M. Vénère qui s'est suicidé, un acte hautement violent euh, à Notre-Dame de Paris, avec une arme à feu devant l'hôtel, pour justement déclencher une vague d'islamophobie. C'est-à-dire que c'est pas l'islam qui fait qui fait du tort au monde. Ce qui fait du tort au monde, ce sont les marchands d'armes, ce sont les marchands de morts. Eux, eux. Par exemple, beaucoup Haram, 40% des armes fabrication française. La quasi-totalité des armes qui bombardent le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, un des pays les plus pauvres du monde, et bien ce sont des armes achetées à la France. Voilà. À concurrence de dizaines de milliards d'euros. Tu peux nous rappeler qui dirige euh, l'Arabie Saoudite ben, L'Arabie Saoudite est dirigée par la famille Saoud. D'où qui... le nom du pays. Exactement. Et cette famille voilà. Saoud elle a été mise en place en 1945 par le président des États-Unis de l'époque, euh, sur un navire de guerre, le Quincy, ils ont signé un accord avec, euh, avec le grand-père, le grand euh, euh, -grand l'arrière-grand-père, je crois, l'arrière-grand-père Saoud, un accord euh, comme quoi ben, les États-Unis d'Amérique reconnaissaient euh, l'Arabie Saoudite comme gardien des lieux saints et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, c'était le moyen d'évincer euh, les occupants du pays de l'époque qui étaient British Petroleum. Donc, on voit bien que. Les gens qui ont volé l'équivalent de 200 milliards d'or en, en Libye, en tuant Kadhafi, donc la France, euh, l'Angleterre, euh, les États-Unis d'Amérique, sont des nations voyous, euh, extrêmement belliqueuses, et qui euh, s'accaparent les territoires et qui... Font des peuples, je dirais ce qu'on appelle des, euh, des variables d'ajustement. Voilà. Donc voilà une variable d'ajustement qui est dans le couloir de la mort. Et nous, depuis octobre 2015, et eh bien on dit nos emplois ne valent pas leur vie. Et moi, quand je vois les pubs Safran en gare du Nord et que je passe devant et qu'on dit on recrute des ouvriers, des techniciens, le groupe Safran, le ADS, bravo les gars. Moi, ben, franchement, je préfère être au RSA que de travailler même sur des profils d'élèves de turbines qui vont servir pour des hélicoptères de combat, qui vont aller faire des pauvres gens. Franchement, je préférerais même ce que je fais, manger des pâtes tous les jours, que de travailler pour des groupes de merde. Oui, il faut reconvertir. Oui, il y a une reconversion. Il faut une reconversion post-industrielle dans ce pays. Il y en a marre. Et là, je vais appeler, je vais appeler mon ami Eric Peteta. Celui pour lequel j'ai été giflé à deux reprises et j'ai ramassé mes lunettes par terre. Parce que je n'avais pas admis que des personnes disent d'Éric Pététain que c'est un vieux taré. Eh oui, je mets pas qu'on traite mes amis de vieux tarés. C'est comme ça. Mais je reste non violent. Peut-être qu'on dérange ben, Je pense qu'on dérange. On dérange aussi surtout tous les gens qui se croient d'opposition. Tous les trucs du cul... Comme Dieudonné, Soral, toute cette merde, toute cette fange, qui depuis des années fait un tort immense euh, aux Palestiniens notamment. Moi, la cause palestinienne, je vais vous expliquer. J'étais à la manif par rapport à l'arrêt du blocus de la bande de Gaza. Et bien, je vais vous en parler. J'avais ma Vanguard, dernier, Oui. Euh... Tous, les bon, tous les bombardements Saint assassinent, assassinent les peuples. Il y a cinq militants qui sont venus vers moi avec leur t-shirt BDS et qui m'ont dit tu pourrais pas aller ailleurs, te barrer avec ta pancarte ben Je fais non. Je fais non, je reste. Ma pancarte a dit la vérité. Et ce qui fait que, face à ma détermination non-violente, à la fin, ils ont cédé. Ils ont cédé, je suis resté. Et mon argument de fin était simple. Je dis, je vois tous vos panneaux. Vous parlez, effectivement, de quelque chose. C'est dégueulasse de voir des populations civiles qui sont affamées, mal soignées, privés d'électricité, d'eau, qui sont en prison sur leur propre terre. C'est ignoble. Et ça, depuis plus d'une décennie. C'est ignoble. C'est ignoble de vouloir fabriquer un mur, effectivement, avec des entreprises françaises qui signent des contrats avec l'État d'Israël. Mais ce sont des accords intergouvernementaux. C'est comme l'ONU, c'est comme toutes ces conférences de merde sur le climat. C'est ignoble. Parce qu'il s'agit des nations qui tuent les peuples. Mais pourquoi est-ce que la nation israélienne tue le peuple palestinien. Pourquoi Et je leur ai dit pourquoi. Il y a le plus grand gisement de gaz au large de la bande de Gaza. Point barre. Parlons de ça. Et les entreprises françaises guignent et sont prêtes à travailler avec l'État d'Israël sur ce gisement de gaz pour l'extraire sous les pieds des femmes et des enfants qui meurent sous les bombes. Et moi savoir que des F-16 ou que des gens sur les passages sont tabassés moi, de voir des images d'une jeune femme palestinienne au sol parce qu'elle s'est pris une balle qui perd son sang et on la laisse crever. Oui, ça m'indigne. Mais mon indignation n'oblitère pas mon esprit critique. Mon indignation ne me dit pas Oh, les salauds d'Israéliens Oh, bande d'enculés d'Israéliens Putain de sioniste Je ne fais pas mon Dieu donné Je ne fais pas mon Dieu donné parce que je suis intelligent parce que je sais que l'argent n'a pas de nationalité. Parce que je sais qu'il fine, ce gaz, il va aller majoritairement vers des actionnaires. C'est l'argent. C'est l'argent. Et, et c'est l'argent qui tue pareil, ces femmes et ces enfants. Les terroristes, ils sont financés avec de l'argent. Et les gens comme moi, au RSA, parce qu'ils refusent de travailler pour l'armée, pour les marchands d'armes, de, qui refusent de mentir, parce que le mensonge est criminel. Eh bien, ils n'ont pas les moyens financiers. Et ils ne veulent pas faire de terrorisme. Et ils disent, attention, attention, si on s'attaque pas aux transnationales, si on s'attaque pas aux marchands d'armes, on est foutu, on est foutu. C'est le pot de terre contre le pot d'enfer. D'enfer. C'est c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de haine. Si celui qui croit que le type dans f 16 qui balance ses bombes sur la bande de Gaza, qui multive, qui détruit des maisons des femmes et des enfants à la haine du palestinien, il se trompe. Cet homme obéit aux ordres, revoyez le film sur le procès de Nuremberg. On a là que de charmants bambins qui ont obéi aux ordres. Et moi, je dis il faut désobéir aux ordres quand ces ordres vont contre l'humanité il faut désobéir aux institutions quand les institutions sont criminelles et aujourd'hui ce n'est pas parce que euh, ces ordres sont légitimes que justement et voilà la, la, loi, quand la loi quand la loi devient injuste eh bien la désobéissance est un devoir c'est un devoir je crois même que dans la première constitution française, il y avait marqué que l'insurrection était un devoir citoyen. Et c'est pour ça que j'appelle une insurrection, une véritable insurrection. C'est-à-dire une insurrection qui va peur. Mais sans tout, violence. Oui, tout parce que justement, c'est une insurrection des consciences. C'est une insurrection non violente. Et donc, c'est le boycott. Vous travaillez dans l'administration. Quand vous allez rentrer en septembre, vous êtes professeur des écoles et tout ça. Jusqu'à présent, votre statut vous protéger. Maintenant, on va commencer à vous mettre dans des placards. On va faire rentrer les gens, qui on va former et on va, et on va vous mettre une pression terrible sur le dos. Qu'est-ce que vous devez faire Eh bien, vous êtes à l'intérieur du système. Ne vous démoralisez pas. C'est ce qu'on veut. On veut vous pousser le désespoir à la violence. saboter le système de l'intérieur, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes l'armée de l'ombre et nous sommes plus de 6 Français sur 10 et on peut mettre à place le système. Tu travailles dans une usine d'armement, la pièce elle doit être au millième. Ah ben, merde, elle est usine au centième. Ah ben zut, ah ben c'est ballot. À ah, la poubelle. Une de moins, une bombe de moins, une bombe qui ne tuera pas, une arme qui ne tuera pas. De toute façon, qu'est-ce qu'on vit là actuellement On vit une asphyxie politique. Ah, c'est pas une asphyxie politique. Il n'y a plus rien de représentatif en matière politique qui sont ah. tous sont en train de changer nom, de revue, de général, etc. Et c'est un, un enfuvage. Je... Rien n'a en changé. C'est asphyxie économique. Et justement, tu faisais le lien avec ce qui a été passé cet été. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est. Depuis des années, ce qu'on perçoit sur l'ensemble le de la planète, c'est cette montée de la terreur, cette montée de la violence, en sachant que derrière, dans leur loi, ils ont bien prévu de rétablir la peine de mort. Bien Et sûr. surtout, pour cette raison-là, on se doit d'être non violent. Oui. Ça sera notre plus grande force, on sait pertinemment que la violence n'est jamais rien résolu. La, la, la violence, non seulement elle ne résout rien, mais c'est ce, ce que veulent les institutions. Les institutions sont terroristes. Par exemple, quand Amine Mansouri se fait tirer au flashball alors qu'il est dans un parc avec ses amis, il a failli crever comme une premier interne, il n'y a eu aucune sanction vis-à-vis -vis du policier qui a tiré dessus comme, comme sur un lapin. Pourquoi Parce qu'il faut que les gens aient peur de la police, parce qu'il va y avoir des réactions violentes, et à partir de là, on va vendre plus de flashballs, on va radicaliser. Les gens qui vont en manifestation pour casser du fric sont des abrutis qui travaillent pour le système. Ils ne le savent pas. Ils le pas. Mais, mais bien sûr qu'ils travaillent pour le système, parce que ce système, il va être encore plus divertissant. il va dire, regardez, les gens qui s'opposent à moi sont violents. Et donc, moi je dis, nous avons un devoir de violence. Exactement ça, Le système. C'est-à-dire que le système est les promotion de la violence. Et donc, si tu veux abattre un système violent, ultra-violent, il n'y a que la violence. Et effectivement, il faut plus intelligence pour vaincre un système violent que soi-même participer de la violence et renforcer le système de l'intérieur. Parce que la violence est une impasse parce que la violence renforce la violence. Et donc on ne va pas donner des billes à ceux qui sont en train de nous faire fabriquer des bateaux, Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis aux gens, ne vous embauchez pas chez Areva, n'allez pas travailler pour le groupe ne travaillez pas pour EADS. Alors c'est sûr que quand on a un diplôme d'ingénieur, euh, quand on a des compétences techniques, ouais, un excellent ouvrier, un tourneur, on va trouver une bonne place. Euh, mais il faut réfléchir aux conséquences de, de ces actes. C'est-à-dire que quand on effectue un travail, il faut savoir pourquoi est-ce que l'on travaille Est-ce que l'on travaille pour... pour, pour Ça, c'est une question. C'est très important. La finalité des choses, c'est la je question la plus importante. Près, hein. Et, et, et aujourd'hui... Parce que si on oublie l'argent... C'est la finalité, c'est même pas l'argent. Parce que, regarde, moi je viens en Arabie Saoudite. Euh, L'Arabie Saoudite me commande des hélicoptères parce qu'ils ont un territoire dix fois plus grand que France. Ils veulent le surveiller. Bon, des hélicoptères, je, je dis, voilà... Vous en voulez combien Oui, on vend des hélicoptères. Euh, mais il y a un problème. Il y a un problème. Chez vous, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Il y a des opposants politiques qui sont en prison. Donc voilà. Je vous donne six mois pour changer tout ça. Et après, je vous jure qu'on va négocier des, des contrats qui sont plus avantageux. Tirons le monde par le haut. Au lieu de nous dire, défendez nos emplois, défendre des emplois, défendre des emplois à la DCNS, Mélenchon, salope. De toute façon, de toute façon ce qu'on sait avec le système actuel tel qu'il est, il est voué à l'échec. Pourquoi À cause du déficit, le déficit se creuse, quel que soit le pays qui adhère à l'Union, européenne. carnaçait par ce système. Vous le connu en un pseudo effondrement avec euh, la crise de cette nous on n'a rien changé pour autant, on est resté toujours bien. Alors, je... on risque bientôt Alors, moi je pense la même chose euh, moi, moi je pense que les pyramides de qu'on les états fonctionnent comme ça hein. c'est à dire que euh, cette création monétaire euh, permanente euh, qui n'est plus indexée sur rien euh, c'est de folie de la croissance parce qu'il faut, faut bien voir que euh, l'actionnaire qu'est-ce qu'il veut il veut il des rendements à deux chiffres et dans la nature, le rendement à deux chiffres, il existe quasiment pas. C'est-à-dire que tous les rendements dans la nature, ils se situent plutôt entre 3 et 7% Mais des rendements à deux chiffres. C'est exceptionnel. Oui, effectivement, il y a des bambous qui peuvent casser des dalles de béton qui vont avoir des croissances euh, euh, peut-être à deux chiffres. Mais ce n'est pas naturel. Et donc, tout, tout ce transhumanisme, toute cette philosophie qui dit qu'on va transformer la nature, que euh, c est, c est, ou que c'est à l'homme de s'adapter, au changement et non pas de, de, de, de, de gérer les changements. Aujourd'hui on demande à l'homme de s'adapter au monde du travail alors que normalement l'homme devrait faire le monde du travail pour son propre service. Aujourd'hui avec les cas de productivité qu'on a eu avec l'informatique, avec les machines-outils numériques, aujourd'hui si tout le monde travaillait en travaillant trois heures par jour on suffira à tous nos besoins. On suffira à tous nos besoins. Et en plus, on pourra exercer plusieurs professions. Une profession manuelle, une profession intellectuelle, une on aura une formation continue. Il faut sera approprié de nos sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dépossédé de notre avenir, de nos décisions. Je, je vais appeler Eric Ledeva. Justement, j'y pensais parce que le, le lien est là. Voilà, les zones à, à défendre. Et là, et là alors, je ne vais pas dire la France, je vais dire l'Union européenne, à travers des autoroutes de l'énergie, a décidé de faire de la France de la centrale nucléaire de l'Europe, mais aussi a décidé sur la politique du chemin de fer que ce serait le train grande vitesse. Et par contre qu'on allait complètement abandonner les maisons terminales et tout donner au camion. C'est pour ça que moi je l'appelle Emmanuel Camion, plutôt qu'Emmanuel Macron, ça lui correspond beaucoup mieux. Et là. On relance une liaison, une liaison par route entre la France et l'Espagne avec des travaux, avec des budgets pharaoniques et Eric Peteta va nous en parler parce que le tunnel du son port 2 le retour et sur la ZAD, il est sur la ZAD de l'Euron. et le mieux c'est de laisser parler Eric lui-même donc je l'appelle tout de suite. Notre ami Eric Petetta. Ce, celui que des abrutis faisaient appeler vieux taré. Il y a vraiment des gens qui doutent de rien. C'est Oudir qui disait les pinceaux à styles, c'est d'ailleurs à ça, ça qu'on les reconnaît. C'est parti. Après, je vais, me, je vais me mettre le caramel. Et enfin, c'est des c'est un gentil garçon, mais qui ne pas. Il n'est pas là. C'est Non. Ah, je compte sur ce répondeur. Je vais lui demander de le rater. Le Bon Eric, j'espère que les gendarmes euh, ne vont pas vont dans un à salade. Euh, si tu trouves mon message avant 21h30, rappelle-moi sur mon portable, je mettrai le haut-parleur. Et donc on est en direct euh, sur l'émission Radar numéro 22, qui sera la dernière de l'été d'urgence. Et donc je voulais que tu nous parles de la ZAD d'Oloron, voilà, et de la ZAD de Bordère aussi. Et tu nous parles un petit peu de, de tous les vrais combats. Euh, pour défendre la terre à laquelle on appartient et tous ses enfants. Voilà. Et donc, euh, rappelle-moi, Eric. A plus. Donc, je viens de tomber sur son portable. Il est 21h21. C'est vrai qu'il nous reste 9 minutes, mais bon. Une chose sur le... qui fait le lien avec ce que tu disais, justement, euh, par rapport aux événements, en 2015, le 1er mai, un... 2016, c'était le 1er mai 2015. Ah non, 2015, 2015 hein, tu as raison, 2015, tu as raison. 2015, on s'est retrouvé dans. Ah, ce... 2016, parce que le dernier c'est 2017. Non, c'est le 1er mai 2016. 2016, rectification. 1er mai 2016, une manifestation enfin, connue partout dans le monde pour la euh, journée du travail. Qui se veut. Euh, un peu festif, on voit que ça allait bien. On s'est retrouvé tout ce qui a menacé devant nous avec euh, un bataillon un de gendarmes et de CNS, plus, euh, plus qu armés qu'il le fallait par rapport à ce qu'il y avait en face. C'était des gendarmes, hein, tous. Et ils attendaient simplement l'ordre. Leur de qui Qui, qui Donc est du préfet. C'est ça le problème. C'est le tonnerre. C'est pas la personne qui exécute. Et pourquoi je dis ça C'est parce que ces fameux gendarmes et CRS, CRS on les a vus. Euh, la semaine d'après, le jeudi d'après, euh, sur la place de la République, alors qu'on allait, au rentrée justement dans le rassemblement pour le jeune. Et c'est eux-mêmes qui sont venus nous voir pour nous féliciter bah, par nous a... rapport à, à, à la posture qu'on a eue en leur on leur donne l'ordre justement d'appeler le préfet, ou du coup, Voilà. Oui. Bien fait, sûr. Euh, CRS ou gendarmes ils sont comme nous, ils sont en attaque de ce système, et c'est justement les donneurs d'ordre qui font que face à nous, c'est nous pas... Exactement, voilà. et, et, et je trouve que c'est très bien cet, cet appel à la fraternisation, parce que moi, moi je crois que sur le fronton mairie il y a écrit « Liberté, Égalité, Fraternité ». Et donc j'avais dit Eric, attention, attention c'est dans le désordre, il faut voilà. fraternité, parce que s'il n'y a pas de fraternité, il n'y aura, aura pas, pas d'égalité. Et s'il n'y a pas d'égalité, il n'y aura pas de liberté. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On cultive l'illimité. On, on, on traite 6 millions de Français. Et oui, 6 millions de Français qui sont musulmans. Pas mal. Il y a 6 millions de Français qui sont musulmans de Macron. Il faut arrêter de les associer avec des abrutis qui tuent les gens. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont strictement rien à voir. Donc c'est criminel. vous et les médias que dirigent les marchands d'armes, vous êtes des criminels. Vous créez l'inimité qui est contre la fraternité. Ensuite, vous cassez le code du travail et la hiérarchie des normes. Et donc vous créez l'inégalité. Et donc le deuxième principe de la République, vous le foulez au pied. Et nos libertés, qu'est-ce que vous en faites Eh bien, vous allez les passer à la trappe sur cet état d'urgence et cet état d'urgence permanent. Vous n'êtes pas des républicains. Ce sont des gens comme nous qui défendons la République. Comme nous. Vous êtes des violents, vous êtes des voyous, vous êtes des brigands. Nous, nous sommes des gens honnêtes. Et on va vous foutre dehors de la République française. On va vous foutre dehors de manière non-violente. Et on a déjà commencé parce qu'on a gagné les présidentielles et on a gagné les législatives. Parce que plus de sous personnes inscrites sur les listes électorales qui vous désavouent c'est une victoire, j'ose le dire, totale. Donc, aujourd'hui, on veut recommencer une République révolutionnaire française qui s'étendra au monde. Parce que le monde a besoin, le monde a besoin de fraternité. Et donc, amis de la police, amis de l'armée, dorénavant, vous croisez Eric Pététin, vous croisez Roger Nimaud, vous croisez des gens qui, de manière non violente, vont essayer de redresser le pays, vont essayer de transformer son industrie et d'arriver à la reconvertir, de faire en sorte qu'on fabrique des petites éoliennes verticales plutôt que des fusils, des gens qui vont mettre leur intelligence au service des plus faibles plutôt que d'essayer de les enfermer dans des camps ou de les laisser se noyer en Méditerranée, des gens qui vont rééquilibrer la balance commerciale sur des choses positives plutôt que sur la mort, des gens qui vont redonner les médias au peuple et la parole au peuple dans les médias, eh bien, en fraternisant avec nous, vous aussi, vous pouvez travailler à cette révolution non-violente. Parce que cette insurrection, elle est pour vous aussi. Parce que vous devez être au service du citoyen. Eh bien, nous, nous allons nous mettre à votre service et nous allons recréer... Une France réellement apaisée. Parce que Théodore Monod le disait, qui veut la paix, et, non, et cette paix, moi, je la prépare depuis 15 ans, tous les ans, contre les arsenaux thermonucléaires. Parce qu'il faut savoir qu'en personnel militaire et civil, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont mortes. Les gens qui portent les bombes sous les chasseurs, et bien, les bombes aéroportées, elles sont en aluminium, pour faire léger, c'est de l'aviation. Eh bien, ils se tapent des radiations. Et à la fin, ben, voilà, ils ont de très graves maladies euh, euh, radio-induites. Il y a eu des gens comme ça qui ont travaillé sur le bateau d'Albion qui sont complètement cassés euh, physiquement et moralement. Moi je veux tout ça. La France, elle a pourri de ça. Elle a pourri de la polynésie française. C'est pas Géon, c'est mal là. Il est des enfants mal formés dans le désert et sur des îles paradisiaques. C'est l'état français et le peuple n'a pas été informé. Et donc, le peuple il se retrouve en plus passif. Donc, il n'a pas à voir, mais il va falloir réparer. Et donc, dans cette France de futur, on va devoir réparer beaucoup de ce que la France du passé a fait. Et là, et là c'est important. Aujourd'hui, on veut mettre l'Algérie au banc des pays euh, euh, du genre à, à bombarder. Mais pourquoi donc, donc l'Algérie L'Algérie, en 1830, on l'a envahi, On a détruit un pays qui était prospère avec des villes et des villages parce que la France était pauvre. Et on a volé l'Algérie de toutes ses richesses on l'a déstabilisé durablement. Et c'est honteux, c'est honteux quand j'entends des gens comme Soral dire qu'on est venu apporter la civilisation à la main. Ces gens-là sont sans honte, sont sont tout sont tout sans culture et sans honte. Ouais. Et donc, Déjà, il faudrait qu'ils comprennent ce que c'est que la civilisation et la, ce qu'elle peut, la, la, peut la, faire. Exactement, une, une civilisation, ce n'est pas une armée forte. Euh, une, une armée forte, c'est une société guerrière, et pour moi, c'est le degré zéro de la civilisation. Une civilisation... Ce sont des gens qui sont capables de prouesses architecturale et humaine et d'auto-organisation. Et puis c'est pareil, on joue avec les mots. Des civilisations, il y en a eu plein. Et des civilisations très évoluées, elles n'ont pas de police et elles n'ont pas de prison. Parce qu'il faut regarder, il y a des sociétés qu'on nous présente comme primitives. Et elles, et elles défendent leurs terres. Eh bien, il n'y a, quasi, a quasiment pas de meurtre. Il n'y a quasiment pas de meurtre. Et il n'y a, a pas de prison. Il n'y a pas d'hôpital psychiatrique parce que ce sont des sociétés qui, par rapport à tous, ont su livrer une place. Et chez les Amérindiens, c'est assez exceptionnel, mais par rapport à l'homosexualité, eh et bien, et les coca, les inverses, euh, l'homosexuel a, a, a un rôle imminent dans, dans la société et il est respecté. Et moi, je veux aussi une société française on respecte à la fois la différence, mais aussi le handicap, parce que le handicap est quelque chose de positif dans les sociétés anciennes, parce qu'on sait très bien qu'une personne qui a un handicap visuel va compenser avec lui, avec le toucher, et que donc ça donne de nouveaux pouvoirs, que ces gens-là doivent être respectés dans leurs différences. Et cette richesse de la différence, c'est complètement l'inverse de cette société d'uniformisation, de mondialisation d'acculturation, de bêtises et de violence. Et donc, quand je vois ces films avec des armes, des explosions, quand je vois le logo front social, je me vois déjà au front dans ma tranchée, je vois l'explosion du petit logo en rouge, je dis c'est laid. C'est laid que de vouloir entraîner des gens qui ont des choses positives dans l'âme, derrière ce logo, qui est, qui est négatif le, le mot de la fin le mot de la fin et eh bien ce sera je suis très triste de ne pas avoir eu mon ami eric mais c'est pas grave il a fait une merveilleuse, On aura bientôt. il a fait une merveilleuse interview pour radio libertaire et je dois dire que à écouter elle est à écouter cette interview elle est complète vous allez sur youtube vous tapez hérité des Pins, radio libertaire, ZAD de Lourdes, et vous allez avoir un vrai moment de radio, parce que nous, avec nos petits moyens, on fait mumus toutes les semaines, on vous dit son premier week-end de septembre, mais on va continuer toutes les semaines pour Ali, toutes les semaines pour Ali, on sera là, qu'il pleuve, qu'il vente, quel que le climat. Leur vie ne valent pas nos emplois. Voilà, alors je me rapproche parce que c'est la fin de l'émission, voilà, donc là on est en direct du Café Le de Jazet, je vous montre qu'on est bien en été, à l'intérieur du bistrot, alors que tout le monde est dehors, donc les choses sérieuses sont peut-être dehors, je ne sais pas, on ne fait pas de conclusion, c'est le mot de la fin. Et bien au revoir